Nous allons faire dans ce petit exercice des calculs simples de C sur I, rapport signal sur interférence. On considère un terminal qui reçoit un signal de puissance moins 100 dBm venant de sa station de base et qui reçoit un signal qui interfère, par exemple d'une autre station de base. Ce signal est reçu avec une puissance de moins 106 dBm. Le C vaut-il moins 6 dB, moins 3 dB, 0 dB, 3 dB ou 6 dB. Considérons maintenant un cas légèrement différent. Il y a non plus une station de base, mais deux stations de base qui interfèrent et qui sont reçues chacune avec le même niveau, moins 106 dBm. Dans ce cas-là, le C sur I vaut-il moins 6 dB, moins 3 dB, 0 dB, 3 dB ou 6 dB